Eh où est-ce qu'on pourrait le poser pour que ça soit mieux là Là là, ici Vous le posez ici, en bas. Ici là plume. Là où je suis Ah peut-être, je sais pas, simplement. un test Simplement Test Dégagez les bâtards Attends, on va, on va claquer le nuque Passe-moi un tremplin du coup Peut-être hein, mais du coup je pars par où moi par la gauche, à la limite. Parce que par la droite, là, tu vas te faire cibler. Okay, hein. le tour. Ah, mais qu'est-ce qu'il branle C'est bien, ça y est, du grand vautour. Du vautour bien puant. <rire> Regardez-le Ah, ouais, ouais. <rire> C'est vénère. Hein. Ah c'est pas mal hein, c'est pas... c'est pas mal C'est bien okay, ça Très bien Ah euh, le tremplin, trampoline Ouais, ah, bon putain... il va faut faire gaffe <rire> Parce que je suis Pousse dans un, un vautour là, là. <rire> Ah ouais j'étais dans le vautour en fait, ouais c'est pas la bonne idée au pire euh, on fout. Ouais on sort. <rire> il est fini, il est fini Oh non <rire> euh, Bah ouais Rôtissage en l'air, rien ce qu'on va faire c'est que <rire> et tu me passes un tremplin, j'irai le chercher c'est tout Hop je les temporise, temporisation J'ai vos grosses bits là vous Attends il passe par où toi T'as perdu quoi comme atout là euh, Je sais même pas, je m'en fous Ok Attends, euh, gameplay intense là <rire> <rire> Ah, là, du coup, ça va prendre un peu plus de temps, mais si tu décales, en fait, moi, il y a constamment du vautour là. Ah ouais? Mais attends! Ah, c'est bon, fais gaffe, ça va prendre un peu plus de temps. Envole-toi au pire. Eh, si c'est la merde, pourtant, toi, envole-toi. Là, il y avait plus de vautours. Vraiment, hein, je pense Je pense que voler des fois, ce serait pas trop mal. Hein. Mais limite, en fait, faudrait le mettre entre là, là, tu vois. Là où ouais, je tire, ouais. là où il y a un zombie, là. Ah ouais, ouais, je vois, je Ah, parce qu'il casse les couilles, en fait. Grand test Ah c'est intense Fini fini fini T'as un vautour Ouais C'est cool ça Genre là Là où je l'ai mis Ouais ouais je crois Attends j'ai pas trop tant de. Ouais oh, c'est la merde Oh c'est bien ça, heureusement t'es encore en vautour Ah ouais, mais est-ce que je peux passer Ouais <rire> Ah ouais bah ouais <rire> Bah ouais Attends singe ah c'est ça le souci. faut que je vienne vraiment pile poil, un peu comme dans la strat de Dairiz Non mais ah, il est un peu trop... Ah ouais Bon vas-y laisse-moi <rire> <rire> <rire> <rire> Ah c'est ah, sportif comme strat hein. on vous a pas menti sur le chat hein Ah c'est intense Attends c'est la fin là Bah ouais je crois non, mais c'est facile! Mais là il est, est trop sur la... là il est trop sur la droite. En fait faudrait que tu le mettes euh, devant le pilier. En Attends, fait, tu f... le mets. P... Toi là. Non toi, mais c'est incroyable là. comment c'est rapide par contre. Hein. Ouais, c'est rapide, ouais, c'est vrai. Genre, euh, comment? Genre. Euh... Colle-toi au pilier là. Attends, fais voir. Moi j'en ai un ah. là. Fais, voir. Ah, fais gaffe qu'il te pas, fais gaffe. Qu'est-ce qu'il branle lui? Non, pas bon. Viens là toi! Je sais pas, je sais, sais pas, je sais, sais, sais pas. Moi je pensais à ici en fait là. Je pensais à ici hein. Ouais Je pense à ici, euh, après le truc c'est au moins t'aurais un vautour, euh, tac tu le places euh... Après au moins toi tu serais bien en arrière tu vois, tu serais genre là Et moi je peux ouais. être devant à les au bon s'il y a là Si c'est ici, il faut vraiment qu'il soit bien calé au middle tu vois, genre là Là il est bien Et faut que moi le, le pire c'est qu'il faut que j'arrive au moment où... Là Faut que j'arrive à ce moment là tu vois <rire> et ça c'est Ah oh, on teste lequel On teste celui-là là, là Vas-y teste celui-là ouais pendant que t'en as un là vite fait je le mets où là comme ça Ouais mets le là ouais. ouais passe le tien du coup ouais il est là Non non non laisse le laisse le laisse le laisse le, okay. laisse -le il est bien okay. Ah parce qu'en plus moi je peux me mettre là tu vois Me fous là Oh là bah, bah déjà direct. fini pour toi. <rire> Oh là là là là là là là là, là. <rire> T'es un vautour ou pas Euh Ouais Ah mais Et là il est, il est vraiment bien parce que du coup, hop, je me cale là. Laisse-le toi. Ta grosse bite là. Ah il est là, il est bien. Ça c'est une strat trade singe, ça je reconnais. C'est une strat, je vais me faire enculer mes atouts. <rire> <rire> <rire> Regarde-le Non mais toi arrête de culé le truc toi c'est une strat t'as plus d'atouts à la fin ah ouais, non, non j'ai je... fait mais je te dis sinon tu t'envoles un coup mais je m'envole mais ils vont aller où Bah pas sur moi en tout cas <rire> Regarde Mais non, mais attends, je suis dans un vautour là, c'est une farce. Toi, t'arrêtes de le casser, toi, ta grosse bille. Ah, ça, c'est une... Une... une strat trade Raygun Mark 2. Ouais, mais là, tu. Ouais, ouais, pour l'instant, on peut quoi. Mais bon, après. A chaque, euh... à chaque fin 2... de manche, ouais. Ouais. A chaque fin de manche, va falloir aller faire un bonus avec l'autre con là. <rire> mais attends, il casse trop vite. <rire> non, mais regarde <rire> Attends mais t'as une, une vague qui arrive quoi, tu veux que je fasse quoi Y'a un mur, c'est le mur de Mais Berlin. non, ça a enlevé Maria Rapide Eh ouais bah ouais Putain... Mais du hein. coup, pas plus heureux, <rire> Attends mais là c'est... Y'a un putain de mur qui arrive quoi <rire> Un carpenter, c'est bien ça Attends, non mais attends, là niveau atout ça va être chaud pour Watt en vrai hein. Ouais bah ouais, là j'en ai... Oh là il se a... Là il va falloir euh, aller faire les sorcières <rire> On récupère deux atouts là Je connaissé une strade plus d'atouts Eh faudrait qu'on voit ce que ça donne le vautour ici, s'il si taille ou pas Nous Ah si faut moi je spam là, tu vois, à hein, ah par contre faut que tout truc il s'active vite quoi Bah là il s'active là Mais non, je, je l'active Non mais il <rire> ah, le tour Je craquer En fait faudrait voir si avec vos tours ça marche ici à deux là J'ai pas vos tours moi Non ah, mais justement faudrait qu'on aille le récupérer Fais ça à la fin de la manche là on va y aller Ouais ouais ouais Ah parce que si t'as plus de jug là c'est fin de partie et ça y est, il me reste déjà plus qu'un singe, moi aussi, ma grosse queue Regardez-le! <rire> Mais il me tape l'air! Ah vas-y, ça <rire> m'en <grand> fout! <rire> ah, vas-y. Sur le comptoir! <rire> ah, il me reste <rire> que Masto là. Ah ouais? Ah ouais, ouais, Masto, première ligne. Oh là, là non non non non Non non non non non <rire> Attends Ça, ça c'est la saucisse rouge <rire> hey, Je me suis fait troll par les trempeaux là J'ai peut-être une putain d'idée Double trampot Ouais double trampot. Un coup à droite, un coup à gauche. <rire> c'est vrai hein Mais comment on le change <rire> J'en sais rien Attends, reste pas... Attends... Bon, péter les dents en même temps ça va être beau ça <rire> Non mais... Service stop là je t'en supplie, je t'en conjure Eh hey, mais une cogne Putain <rire> mais laissez-moi Non mais attends Y'a un singe et tout Pierre strat ah, c'est la pire strat du monde J'ai mal au ventre <rire> Ah c'était...